Je crois qu'on peut le dire maintenant sans hésiter, la quatrième vague est là. Et ce qu'on sait actuellement, c'est que la majorité des patients hospitalisés en réanimation et présentant des formes graves, ces patients sont des patients non vaccinés ou des patients qui euh, sont sous traitement immunosuppresseur, c'est-à-dire des traitements qui diminuent l'efficacité du vaccin. Donc en résumé, avec certitude, le vaccin protège les patients d'une forme grave de Covid. Je voudrais m'adresser ici au patients qui doutent encore, qui hésitent, qui pensent, qui sont inquiétés par les risques de complications du vaccin. Il est important de savoir que ce qui mène les patients actuellement au CHU de pointe à pitre particulièrement en réanimation, ce sont les complications du Covid et non pas les complications de la vaccination. Je voudrais encourager toute cette population indécise à se faire vacciner de façon importante pour nous permettre d'éviter une cinquième vague.